Habitalis c'est euh, l'office public HLM du département de Lot-et-Garonne, donc on est rattaché au conseil départemental. On a euh, environ 4000 logements euh, sur le département et euh, c'est euh, le plus gros office du département de Lot-et-Garonne. Alors on a choisi euh, ce label parce que c'est un gage de qualité euh, reconnu pour euh, l'aménagement des logements au, au vieillissement de, de la population. Euh, on l'a également fait euh, sur incitation du conseil départemental qui a une politique euh, assez forte sur, sur ce sujet et qui avait désigné euh, ce label euh, comme étant un label de qualité ouvrant droit à certains euh, financements. Dans son, dans son exigence, dans la définition euh, du projet, euh, notamment elle a permis euh, d'adapter au mieux euh, les logements en prenant en compte euh, avec un ergothérapeute, avec des professionnels euh, du vieillissement, euh, le moindre aménagement de, du logement que ce soit les poignées de porte, les prises électriques, etc., pour être sûr que le logement soit bien adapté aux populations fragiles. Eh bien, on est très heureux d'avoir été labellisé sur cette opération. On espère le renouveler très bientôt, puisque le vieillissement de la population est un sujet qui nous concerne particulièrement dans notre département. Et donc on se doit d'adapter l'offre de logement à ce vieillissement, et le label nous y aide.